Bon les amis, je vous fais un vlog, vous m'avez vu au PCG là-bas, je suis allé voir les joueurs là, je vais vous résumer la situation, qui m'a envoyé là-bas et pourquoi ils m'ont envoyé là-bas, je vous explique. Donc comme vous savez, je suis l'un des comédiens préférés des joueurs de l'équipe du PCG. Les, les Kipembe, les Kirizawa, les Mbappé, ils m'aiment beaucoup, ils aiment beaucoup ma comédie. Donc de temps en temps, ils demandent à leur patron de m'inviter, je vais venir regarder les matchs. Voilà. Quand je suis arrivé net au VIP, ils m'ont remis mon accréditation. Voilà le papier là, le papier qui est là là. Ça me permet d'aller partout. Je peux aller sur le terrain, je peux aller boire les champagnes. Je peux aller partout en fait. Donc c'est pour ça que quand je suis arrivé, même au bord du stade avec mon accréditation, j'ai même fait un live pour faire kiffer mes abonnés de Facebook. Sachez que mes abonnés de Facebook, je vous aime trop. Parce que vous me respectez. Comme qu'on le dit, si vous m'avez respecté, Dieu aussi n'a qu'à vous respecter. Donc je fais un petit live pour faire kiffer. Je vois l'équipe MB. Les Lionel Messi, même Nema il m'a regardé, mais je ne l'ai pas vu me regarder. C'est les gens qui ont dit: Hé hey, Nema, t'as regardé, Nema, t'as regardé. Bon, comme mes abonnés sont concentrés, que moi je suis distrait là. Bref, au suivant. Donc, mon accréditation aussi là, ça m'a envoyé dans le VIP aussi. Le VIP là, ça c'est chez moi. Ils m'ont mis là, je peux manger champagne, je peux aller regarder le match. J'ai une télévision pour moi, regardez comment c'est joli. Voilà, ça c'est les endroits où à la télé, vous voyez, les parents des joueurs s'assoient là. Bon, ah, moi je suis là pour mettre l'ambiance, des, donc ne calcule pas trop. Je suis là pour mettre l'ambiance. Je dis merci à Visite au Rwanda, qui m'a fait franchement, m'a mis en VIP pour ce match important. Situation importante, invitation importante. Kylian Mbappé. Voilà, donc vous avez vu un peu l'ambiance, non? Visite Rwanda aussi. Eux, c'est une société qui favorise beaucoup le tourisme au Rwanda. Voilà, c'est une grande société de tourisme rwandais. Donc, ils se sont associés, les deux là, à PSG pour m'envoyer. Donc, PSG, parce que PSG seul peut pas m'envoyer là-bas. Donc, ils se sont associés pour que je sois bien, vous voyez, donc, pour qu'ils me mettent bien. Donc, moi aussi, je dis merci beaucoup à Visite Rwanda, merci à PSG, merci à Kipembe, Kylian Mbappé, merci beaucoup. beaucoup. La qui était chic là même, j'ai vu le buton du coup de Messi en direct avec le maillot de Messi sur mon dos. Eh villageois venu fraîche. Ouais ah, quel moment de bonheur je suis en VIP, j'ai bu mon champagne, j'ai vu le Gouahout maquer au coup franc, j'ai vu l'équipe que je suis allé supporter gagner. Ah non, chic au moment, hein. chic moment. Tiki, tiki, est toujours là, pour maquer le Gouahout. Attends, parti là-bas, qui est fou pas... Mon ami Kipembe, mon ami Kipembe, a raté mon ami Kipembe. Oh, J'ai raté mes potes, tous mes potes, je les ai ratés. Oh Mes amis sont là Neymar est là Tout le monde est là Et moi, je ne suis pas là il a raté tous mes amis Il est là Bon Voilà mes amis, ils sont à trois. Voilà Messi, le Goat. Le maillot du goat est là Voilà le Goat qui passe Est-ce est, que vous pouvez faire ce qu'il fait Voilà le goat. Voilà ce maillot Voilà, ils sont concentrés Sereins, en direct Et je vais vous faire vivre un moment comme si vous y étiez Dans ce mignon petit stade Mbappé est là, Mbappé, Lionel Messi, Kylian Neymar, tout le monde est positionné. Ouais, ouais, ils s'entraînent face à face. Est-ce que vous avez vu Voilà, je travaille, eux ils travaillent, chacun travaille. Ils vont luler.